Bonjour, bonjour les amis, c'est Yushka, voilà, 2019, poum poum, bonne année à tous, hein, très très bonne année à tous encore, au moins hein. tu on va encore le dire, ouais, bonne année, hein, des fois ça dure, ça dure comme ça, voilà, et eh bien écoutez, on va aller regarder la nouvelle lune là, donc euh, de, du 6 janvier, donc hop, hop 2019, alors, naturellement, euh, merci de votre présence euh, à tous, à toutes et aux nouveaux venus, naturellement. Voilà, je m'appelle Yushka et je vous présente donc euh, toujours un petit peu l'astrologie, les courants énergétiques, vous allez voir, de façon très ben, c'est assez spécial, hein, je... Voilà. Alors ne soyez pas déstabilisés, c'est vrai que certaines personnes qui me suivent déjà depuis un moment, euh, elles ont tenu le coup, hein, donc, et puis elles ont compris un peu le système, et puis ma foi, on avance comme ça, c'est un autre système, voilà. Ah, les amis, les amis, là on a un thème qui est tout à fait fantastique pour le 6 janvier, 2019 Alors, naturellement, j'ai mis les cartes. Hein, donc, qui correspondent au tarot du 5 soleils, des 5 soleils. Donc, euh, que vous ne pouvez trouver donc que dans ma boutique, vu que c'est ma création. <rire> voilà, je vous le dis tout de suite. Hein, je réponds d'avance à où je peux trouver ce tarot uniquement dans ma boutique, mes chers amis. Voilà. Hein. Alors, euh, donc, euh, nous allons voir ça. Le mois de janvier commence avec une nouvelle lune, donc le 6, directement. Alors là, on va reprendre un petit peu, disons, par rapport, euh, surtout par rapport au 1er janvier. Le Capricorne, c'est le seul signe qui soit dans l'année passée et donc dans le futur. Donc, il a à cheval, lui, entre, euh, sur deux années, c'est déjà quelque chose qu'il faut remarquer, c'est un personnage donc, une énergie qui est absolument particulière. Et donc, c'est une façon de nous dire, regarde large, ne fais pas des comptes étroits, regarde bien ce qui s'est passé avant, regarde bien disons... Euh, l'agencement disons de tout ce qui est à, à, autour de moi parce qu'automatiquement il va y avoir une incidence je prépare quelque chose en astrologie coran quand vous allez voir de quel côté partout de toutes les façons ils vont tous vous dire Ouah, alors là c'est chaud c'est chaud c'est chaud mais ils ont raison parce que là capricorne ce qui se passe en capricorne cette année c'était tout à fait ça va être tout à fait splendide mais attention, « splendide », ça veut dire que ça va décoiffer. Mais à un moment donné, pour bouger vraiment la vieille carcasse, comme ça et tout, il faut vraiment la faire bouger. Et naturellement, on fait tomber des pierres, on en met d'autres, etc., etc. Ça ne veut pas dire « destruction ». Parce que beaucoup disent qu'en définitive, et ça c'est vrai, « apocalypse » veut dire « destruction ». Mais quand il y a une mauvaise baraque, hein, on sait bien qu'à un moment donné, eh ben, il faut faire des rénovations. Et si vraiment dans un côté il y a des termites, il faut carrément couper le truc et puis disons, euh, le mal qui part avec. Parce que les termites, elles s'infiltrent et tout. Donc voilà, ça c'est vraiment, disons, euh, le terrain d'observation, disons, que nous propose donc le mois du Capricorne. Ce qui est énorme. Apocalypse, c'est le signe de l'Apocalypse. Euh, ce qui veut dire, c'est tout simplement, c'est un mot grec qui veut dire dévoilement. Mais étant donné que ce fameux dévoilement est lié à des annonces prophétiques, absolument, qui nous dit que dans cette période d'apocalypse, donc qui est liée à une révélation, disons, absolument lumineuse, eh ben, on va perdre des plumes la terre va se secouer un petit peu, ça ne veut pas dire qu'elle va mourir. elle va se dépoussiérer grave, voilà. Alors vous avez compris le système du Capricorne, maintenant on va aller voir pourquoi ce Capricorne, cette année particulièrement, parce qu'on a sauté maintenant en 2019, il est euh, particulier, comme on va dire. Et bien regardez, dès le 1er janvier, il y a eu... Euh, 1er janvier, tout de suite, il y a eu le soleil et Saturne, on va dire en conjonction. C'est-à-dire, il y en a un qui était, euh, le soleil, à 10 degrés en Capricorne et Saturne qui était à 11 degrés en Capricorne. Remarquez bien ces chiffres 10 et 11. Là, quelque part, parce qu'après, je vais vous les remontrer et je vais vous dire pourquoi. Bien, alors ça, c'était vraiment le 1er janvier. En même temps que ça, ça se passe... Vous avez donc en bélier, le 1er janvier, Mars, Mars, Mars qui arrive donc au premier degré directement dans son propre signe. Ce qui fait que, ce qui fait que, on va déjà voir ça, on va déjà choper ça, Saturne gouverne Capricorne. On est d'accord Ils sont bloqués tous les deux. Il y a une puissance énorme qui arrive. Ensuite, on a Mars qui arrive en bélier. Il est chez lui. À nouveau, il y en a deux qui sont bloqués comme ça. Mais pas des moindres. Mais pas des moindres. Parce qu'il faut savoir que Pluton, qui est une planète de feu, hein, elle est feu dans le sens où, Pluton, une planète de feu, euh, dans le sens où euh, elle détruit. Elle détruit ce qu'il faut détruire, on en vient, disons, plus ou moins, disons, au thermique et tout, dans le sens où il faut euh, ben, purifier, détruire, cautériser, euh, faire ce genre de choses. Donc, il y a quelque part, euh, elle indique qu'il y a un acte, quelque part euh, chirurgical, disons, à faire dans ce domaine-là. Tout simplement de façon à pouvoir euh, redonner, disons, un terrain, on va dire, euh, propre, vivable. Le Capricorne re représente naturellement tout ce qui est, représente euh, la, la, la banque, le système banquier, le système de pouvoir, en ce moment, disons sur Terre. Le pouvoir est tenu par les banquiers. Et si on associe le pouvoir bancaire, <rire> écoutez-moi bien, le pouvoir bancaire, euh, donc euh, au, au Capricorne et donc aux montagnes, aux boucs tout en haut de la montagne, qu'est-ce qu'on a La Tyrolienne, on a la Suisse, on a la Suisse. Vous voyez, donc là, on nous avertit qu'il va se passer quelque chose de très particulier concernant, disons, la Cour des Comptes monétaire, mais surtout aussi du côté, disons, de, de la Suisse qui détient, quelque part, euh, l'argent d'Europe, et même voir beaucoup, beaucoup plus, beaucoup plus loin. Hein, la Suisse, euh, c'est neutre, mais elle prend euh, ce qu'il faut de façon... Euh, c'est une plaque, euh, on va dire, tournante, hein, disons, où l'argent, disons, se dépose, travaille, etc., etc. Je ferai une vidéo pour ça, parce qu'il y a beaucoup à dire par rapport à ça, vous allez voir. Vous allez vous amuser par rapport à la Suisse. Enfin, bref, je reviens donc par rapport à ici. <rire> Et je m'aperçois que Saturne, et le soleil, ils sont donc conjoints. Ils sont conjoints, d'accord. Il y en a un qui porte le chiffre 20, ici. Et le Saturne, donc ça c'est le soleil. Et Saturne porte le chiffre 2. Ils sont conjoints, mes amis, il faut comprendre ça. Ce qui veut dire que, moi, je peux me permettre de dire qu'est-ce qu'ils veulent dire ensemble. Et je vais les additionner comme ça, tout simplement où je vais regarder tout simplement comment le, leur énergie se place, disons, dans le dans l'horoscope. Chaque planète diffuse son énergie à une traverse, hein, d'accord Il y a douze signes du zodiaque. Chaque signe du zodiaque est relié à l'autre par une énergie, disons. Euh, d'une planète ça ne change jamais ça donc la maison 1 qui représente le bélier euh, et en face c'est la maison 7 qui est la maison de la balance il y a une espèce de traverse d'énergie puissante qui maintient donc ces deux signes un un signe de feu, l'autre un signe d'air ils peuvent exister sans se détruire grâce à ce tampon, quelque part euh, lourd et transmetteur en même temps, disons, qui s'appelle Saturne. Et là, voilà la Saturne. Donc, là, on va dire qu'ici, il y, y a un 2. Voilà comment ça, ça se passe, d'accord Ici, c'est un 2. Cette énergie-là, est saturnienne, c'est un 2. Vous avez dit, peut-être, qu'en haut, Saturne-Soleil, j'avais mis 22, et que c'est le fameux truc de... Du plomb qui est transformé également en or. Voyez-vous, hein? d'accord Alors là, on va continuer. On va reprendre maintenant le fameux. Vous le verrez plus tard, hein? je, je ferai un zoom avant. Donc là, maintenant, on va regarder la carte du soleil. Et la carte du soleil, c'est la 20e, est son énergie de soleil. Elle part donc de la maison du Capricorne, donc à la maison donc du cancer c'est ici son énergie et ici ça fait un carré vous voyez c'est coupé c'est coupé comme ça d'accord, ça fait une croix c'est coupé comme ça donc ici ça fait donc le chiffre 20 et ici le chiffre 22 ça nous donne l'énergie de la lune en définitive qui est le 22, alors là, je sais qu'il y en a la moitié qui ont déjà <rire> décroché, mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer simplement, euh, par rapport à la nouvelle lune qui va arriver, donc euh, le 6 janvier. Le 6 janvier, il y en a 6 de toutes les façons. 6 janvier, je vais pas aller plus loin, attendez-moi. Le 6 janvier, mes amis, il va y avoir quelque chose disons d'assez particulier, où euh, le ciel va nous écrire un message, parce que là, c'est tout transformé également en lettres, va nous écrire un message pour nous dire maintenant, il euh, c'est la fin, quelque part, faites tes bagages. Vous voyez, c'est le petit bonhomme là de Cain qui fait ses bagages. Mais alors, est-ce que ça veut dire que faites tes bagages, dans le sens où pars, bah, bah, pas tout de suite tu es en train de partir, fais tes bagages. Quand on fait ses bagages, mes amis, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on enlève à nouveau l'esprit Capricorne, ce qui est de trop. On ne va pas s'embarrasser de tout. On prend le meilleur. On prend premièrement ce qui peut nous servir dans notre voyage, dans notre vie future, par exemple. Est-ce qu'il nous a accompagné? Est-ce qu'il est solide, disons, et qu'il nous a construits de par le passé Le reste, quelque part, on va commencer à se dépouiller. C'est pour ça que le Capricorne, quelque part, a toujours un peu cet esprit de dépouillement, de dépouillement et de euh, faire tomber l'inutile. Euh, voilà. Alors, ça, ça va être un petit peu l'énergie, donc, de cette... Nouvelle lune qui va se passer en janvier 2000, euh, 2019. Alors, en, en, en, ça fait une croix, donc, sachant que naturellement, euh, ça nous montre, disons, la dernière lettre euh, de l'alphabet, euh, donc, hébreu, qui est le fondement, donc, de, de mon jeu de cartes, et qui dit que, vraiment, à un moment donné, c'est... Euh, <rire> C'est la fin, c'est la fin, t es, t es, tu es, euh, la croix était au centre en même temps. C'est-à-dire que, voilà, bah, deviens adulte, euh, construis-toi, fais ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup d'enseignements également qui vont tomber. Il y a beaucoup de choses qui vont devoir ressurgir, disons, de l'être humain par rapport à Mars en bélier, qui arrive très très fortement et qui lui donne, disons, une énergie dingue. Parce qu'il va y avoir énormément de choses, disons, à euh, bah, accepter. Parce que ça, il faut accepter à nouveau, disons, de tourner la page sur certaines choses, même sur certains con euh, concepts ou certaines croyances. Euh, si on te dit qu'à un moment de. Mais c'est un exemple, hein, je vous dis n'importe quoi là, hein, et puis vous pouvez le croire pas le croire, j'en suis pas là, je sais pas ça. Il y en a un, moment, je vais lui dire comme ça, euh, moi je crois aux extraterrestres. « J'y crois ». L'autre, il va se dire, euh, « bah, Ça tombe bien, moi aussi j'y crois. » Alors, on est tout content. Bon, il y a l'autre, par exemple, j'ai la même chose, et puis lui, il croit pas. Bon, on rentre, on débat, etc., etc. Mais tant qu'on les a pas vus, c'est du blabla. Vous comprenez ce que je veux dire On parle dans le vide. On parle dans le vide. Alors en parlant dans le vide exactement, moi j'ai mis une carte là, c'est le soleil, qui est très fort. où tout le monde pense qu'en définitive j'ai fait gloire à Bouddha, pas du tout. Maintenant je vais vous expliquer quelque chose. J'ai étudié, hein, c'est intéressant, ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, le bouddhisme et tout, mais quelque part maintenant c'est obsolète. Et qui c'est qui a dit que c'était obsolète eh bien, je vous le donne en mille, c'est le Bouddha lui-même. Il a dit, mon enseignement durera 3000 ans et après, plus personne, disons, ne pourra s'appuyer dessus. Parce que de toutes les façons, ça ne sera plus adapté. Donc, quand il a donné, alors lui, euh, on le situe, euh, un, on va dire, euh, comme 9 euh, euh, siècles, 9 hein, siècles avant, avant Jésus-Christ, vous voyez, c'est à peu près ça. Donc, euh, le dit, ok, ça va monter, mon enseignement, etc., etc., il va culminer, puis petit à petit, il va dégringoler, et puis, il y a un moment donné, de toutes les façons, au bout de 3000 ans, dans 3000 ans, ça sera fini. Il ne servira à plus rien. De lui-même, vous vous allez voir, vous vous renseignez, et puis vous verrez. C'est-à-dire que toutes donc euh, ces formules, euh, il faut trouver autre chose. Alors, on va trouver autre chose, on trouve autre chose, on trouve autre chose. Bref, on est sur un chemin de recherche. Je ne suis pas là, disons, pour euh, euh, vous casser le moral ni quoi que ce soit. Je suis là simplement pour vous dire que ça va être très surprenant l'année 2019. Voyez-vous, très surprenant. Et tout de suite, vraiment, les astres se positionnent pour nous dire qu'il va y avoir des choses surprenantes. Décoiffante, le gars qui croyait pas aux ovnis, eh ben, il va tomber dessus. Celui, et bref, vous voyez, c'est n'importe quoi. Je, ce que je vous dis là, ce sont des exemples euh, extrêmes. Et moi, euh, vous croyez ce que, ce, que, ce que vous avez à croire, j'en je, suis absolument pas là du tout. Euh, je dis simplement, disons, des choses dans le sens où ça va être complètement décoiffant. Complètement décoiffant. Alors, quand le bélier, donc euh, il arrive. Euh, il reçoit euh, Mars, donc dans son premier degré en 1er janvier et tout, vous imaginez un petit peu tout ce truc qui arrive en même temps. Le bélier, c'est vraiment la force spontanée. Le coup de bélier, vous savez ce que c'est que le coup de bélier Mais non d'une pipe, j'y vais, c'est le truc qui est complètement impulsif, hein, qui est complètement impulsif. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là en plus de ça Il faut quand même savoir qu'uranus, il est là. Hein et en même temps, disons, euh, six jours après, à nouveau, vous voyez, il y a toujours, disons, une question d'une semaine. Mais là, il y a des gros secrets par rapport, disons, aux semaines. C'est particulier et tout. Je vous le fais simplement remarquer. Tout d'un coup, ça il y est, Uranus qui est vraiment un, signe, un, un, un élément R cardinal, mais à fond, à fond, il est à nouveau, disons, dans un axe cardinal, parce que le bélier, c'est cardinal, c'est moi, je commence aussi, vous voyez, et bien, il a une, une impulsion extraordinaire, et maintenant, le 7 janvier, donc, tout d'un coup, ça, on dit, on, on dit qu'ils ont papoté ensemble, hein, d'accord Mars a papoté avec Uranus et tout, ils s'en sont mis d'accord, etc. Bref, il y a eu un carré là avec Saturne, le Soleil, euh, Capricorne, puis le bélier, Mars, Uranus et tout. Là, ils ont fait leur petit truc et tout, c'est absolument énorme. Paf tout d'un coup, Uranus, le 7... Il se barre, il se barre et il va retrouver, disons, son prochain signe qui sera donc le taureau. Qui sera le taureau Alors, on ne va pas là hein, pour le moment, naturellement, on ne va pas y aller. Euh, je crois que j'avais oublié quelque chose par rapport au soleil et à la lune. Euh, au soleil et disons, où il y a Saturne, alors. Euh, dans le sens, évidemment, où... Il n'y a rien à faire. Je vais vous les montrer, là, parce que je vous avais dit que j'allais vous les montrer. D'accord Voilà, je vais venir, je vais rapprocher, et je vais vous montrer ce que vous devez voir, disons, en, en rapprochement. Allez, hop, là. Ça, c'est juste, disons... Pouf Ok. Ok. Et maintenant, comme ça, je vais aller vous montrer Donc, ce que vous devez voir, ce qui est bon de voir. Vous avez, regardez ici, euh, ça c'est le Capricorne. Le Capricorne, ici, c'est la dixième maison. Dixième maison. Sachant que, sachant que le soleil, mes amis, est à 10 degrés. D'accord Bien. Ensuite... Là, on a euh, dans la maison 11, ça c'est le verso, vous voyez, Et le verso, euh, ça c'est la maison 11, c'est juste après, ce sont deux signes saturniens qui sont encodés dans Saturne. Et quand vous regardez ça, effectivement, vous pouvez rajouter soit 11 et 11, c'est-à-dire le fameux 22 de la Lune, on te dit « fais gaffe, à un moment donné, il y aura 22 ». Et là, quand on regarde comme ça, 10 et 11, eh bien, qu'est-ce qu'on s'aperçoit On s'aperçoit, ça fait dixième degré, 1e degré. Donc, il y a un truc, malgré tout, qui est à voir par rapport à tout ce qui est vu, disons, auparavant. Vous voyez, c'est-à-dire que cette conjonction-là, euh, qui est absolument incroyable, le 1er janvier, nous dit... Tout de suite, tout de suite, mes amis, attention, attention, nous sommes en train de préparer le passage de Saturne quand elle ira également en verso. À un moment donné, Saturne sera, disons, avec les deux, ces deux signes, parce que ce sera au milieu, c'est-à-dire elle rentrera dans l'autre et ça sera, disons, euh, euh, encore disons dans le Capricorne, Capricorne, Verseau, donc elle va être un petit peu à cheval. Est-ce que vous comprenez C'est-à-dire qu'elle encode là. Tout de suite, on est en train de voir que elle nous parle donc de l'ère du Verseau. l'ère du Verseau. Quand est-ce qu'elle va arriver Je vous dis pas que le l'ère du Verseau va arriver en 2020. Je vous dis simplement que Saturne nous avertit qu'on rentre dans la mentalité de l'ère du Verseau et qu'on a intérêt à s'y mettre rapidement, très rapidement. Vous voyez à quel point le monde bouge en ce moment, mes amis. Il ne suffit plus de faire des selfies et de rêver ou de s'imaginer un monde. Le monde, l'Apocalypse va t'obliger à ouvrir les yeux que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, voilà, donc euh, les contes de fées, euh, ça marchera plus, ça marchera plus, il faudra vraiment euh, provoquer un éveil intérieur, mais en tant que guerrier, pourquoi je dis ça C'est parce que maîtrise cette carte qui représente le soleil, vous n'avez ici que des éléments feu, des éléments, disons, de, de signes qui combattent, qui sont encodés là. Vous avez le fameux bélier, le signe du lion également, et le scorpion. Donc là, cette, cette, cette, cette carte... Dis simplement, maintenant, du début, allé, du début, tu vas devoir aller jusqu'à la fin. Dans le sens où il y a deux signes martiens, l'un, le premier, l'autre, le, le, le dernier. Mais ce premier et ces derniers, il faut savoir une chose, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étapes, vous pensez que c'est juste, bon, tant de signes après. Non, non, non, non, c'est comme si c'était la première feuille, feuille d'un énorme bouquin est que le scorpion fait partie de la dernière feuille donc du même bouquin il y a beaucoup de choses qui sont encodées disons entre ces deux signes d'accord et qui c'est voit là le lion vraiment royal complètement royal donc où Saturne euh, naturellement euh, transforme disons le côté disons saturnien lourd et tout en or, il y a la lumière qui est à côté quand même. Vous voyez, ça, avec ça, c'est la lune. Hein, euh, donc, qui représente, qui fait tout simplement l'addition du 2 plus 20, ça fait 22. Mais ce fameux truc, regardez bien, mes amis, c'est ce que tu en fais. C'est toi qui choisis. Ça représente ton lit de oui, c'est-à-dire que cette première lune-là, en 6 janvier, te dit, mon ami, si tu as envie de dormir, dors. Si tu as envie de te raconter des histoires, raconte-toi des histoires. Si tu as envie euh, de faire quoi que ce soit, euh, f -f fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Mais moi, euh, de tous les côtés, euh, disons, je t'ai montré des choses. Alors, voilà, je revenais. Par rapport, disons, au fameux, euh, au fameux Bouddha, là. Euh, faut, non, non alors, alors, en France, franchement, euh, je trouve nous, on est abusé. Quand le truc il est obsolète, on commence à s'y intéresser. C'est-à-dire que les Français se sont atterrés au bouddhisme quand ça faisait, je ne sais pas trop combien de temps qu'on disait, bon, ben ça repartait avec la mode de 68, mais c'était juste une mode, disons, concernant la liberté, et naturellement, on a mis une certaine, disons, euh, euh, comment on va dire, liberté sexuelle, disons, par rapport au Bouddha. Ah bah ben, oui euh, et au terme du bouddhisme, c'est des trucs qui ont été tronqués, ça, vous comprenez bien que quand même, le Bouddha, il n'a pas, il n'a pas, il, il, il a pas, disons, euh, il s'est pas cassé la tête comme ça pour sortir, euh, disons, des tas de choses, euh, d'enseignement, euh, pour simplement qu'en 68, ça soit repris pour qu'on galipette de tous les côtés. Vous comprenez ce que je veux dire, Mais il faut quand même réfléchir à des choses comme ça. Il a dit simplement qu'à un moment donné, ça pourra tenir le monde, ça pourra aider le monde, disons, à méditer, à prendre conscience, disons, de sa valeur, à ne pas être euh, coupé, disons, de la spiritualité et tout. Mais maintenant, mes amis, il dit tout simplement que, eh bien, euh, son enseignement, il est terminé, il est obsolète maintenant. On peut toujours se faire du bien en se ressourçant, etc., etc. Ça, c'est sûr, mais ça, c'est sûr pour régler, il dit simplement que pour régler, disons, notre quotidien, l'heure actuelle, euh, c'est encodé ici. enfin, il dit, il dit pas, c'est moi qui ai fait un dessin, disons, de Bouddha, parce que c'était hyper représentatif, dans le sens où il représentait, disons, un cycle de croyances qui était passé, disons, par des tas de choses, ça a été repris différemment il euh, y a eu quelque chose comme 80, juste, je, je, je reste lourdement là-dessus, euh, c'est parce que ça va être, de euh, toute façon, ça va être euh, le thème de toute l'année. Je vous dis tout de suite, euh, ça, ça va être retourné un peu comme ça, retourner un peu comme ça, présenter comme ça, présenter comme ça, mais on ne parlera que de la même chose. Ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu as appris, vous savez bien, même à l'école, les gosses, ils apprennent des bêtises énormes. Hein. On sait qu'ils apprennent, ils se mettent dans la tête, disons, des tas de choses. Mais c'est normal qu'ils se qui étant donné que, de toutes les façons, quand ils vont regarder sur Internet, saient, vraiment, enfin, ceux qui veulent, veulent vraiment aller jusqu'au bout, ils s'aperçoivent que même les dates, les machins, ou les fêtes, où on a un et un tel, et tout, ils s'est tronqué. Vous voyez tronqué. Voilà. Donc ça va être l'apocalypse. En définitive, l'apocalypse, c'est déjà chacun va vivre son apocalypse, son propre dévoilement. Dans le sens où moi, personnellement, quelle est ma vérité, mon authenticité Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Mais non, d'une pipe, vous savez que les gens ne savent même pas qui on est. Enfin, moi, moi, moi. Il a, il a fallu, même maintenant. Mais même maintenant, est-ce que je peux, disons, dire oui, je continuerai comme je suis Moi, je sais que c'est pas possible déjà parce que j'ai, il y a, y a une chose, il y a un côté, disons, très mobile. J'ai horreur, disons, d'être attaché systématiquement, disons, à une ligne de conduite ou à un truc. Euh, j'ai besoin toujours de faire évoluer le truc, même si je suis très fortement attaché à à une racine, ça ne veut pas dire que, disons, je pars dans tous les sens, comme, comme la famille, par exemple, on est hyper attaché, mais ça ne m'empêche pas, disons, c'est une question de respiration, vous voyez, or, les gens, ils ont, on dirait, c'est la respiration, là, aussi, or, les gens, la plupart du temps, que je, je, je, qui, qui, qui viennent me voir, c'est, cette, cette, disons, ce décalage, à comment je peux respirer, ici, il faut déjà qu'ils apprennent à se connaître, vous comprenez c'est difficile, difficile, difficile, c'est le truc le plus dur de toutes les façons, je ne sais même pas si on meurt, on sait qui vraiment on est, sinon si on avait su, ben, on aurait su automatiquement notre mission, donc la première découverte, le premier apocalypse quand même dans notre vie, c'est quand même notre découverte, sans faire de nombrilisme, hein mais du tout, du tout. Voilà ce que nous dit un petit peu tout ce système là. Hein. C'est une force révèle ta force authentique, c'est-à-dire ta puissance authentique. Comment veux-tu Une force c'est quoi C'est pas, c'est pas les, c'est pas des bras. C'est, euh, t'es, t'es plat. Tu sais, il y a des bonhommes. Euh, euh, des, des femmes quand vous les voyez, même vous le parlez vous, vous, vous, vous savez que même si vous allez faire ça ça ne va même pas déstabiliser il y a quelque chose qui est tellement disant de waouh hein vous voyez un peu ce que je veux dire donc recherchez ce truc là euh, c'est pas copier l'autre de toutes les façons parce que justement c'est comme notre euh, euh, on a une carte d'identité qui est tellement, tellement, tellement incroyable que surtout, surtout disons, on doit bien, il faut pas qu'on soit faussaire, ressembler à l'autre, c'est être faussaire, et quelque part c'est lui piquer quelque chose qui lui appartient et quelque part c'est manquer disons à son à sa propre révélation à ce... vous voyez donc euh... euh... On a on, obligatoirement, on a un truc merveilleux à, à, à révéler en nous, quel qu'il soit, quel qu'il soit. Il ne faut pas s'attacher, il faut pas s'attacher hein, de façon, disons, euh, euh, euh, enfin, le gars il, qui, qui est en train de couler avec le Titanic, qui s'est pas accroché au Titanic, vous voyez ce que je veux dire quand même Il y a des moments il faut être quand même un peu intelligent, quand ça coule, quand ça ne va pas, quand il faut se remettre en question, etc., euh, bah, c'est bien, disons, de, de, de, de faire son petit truc, quoi, pour pouvoir grandir et être libre, et puis pas euh, couler, disons, avec euh, pas... Hein, voilà, tout simplement. Euh, et donc, euh, donc, ah, mais c'est que j'ai... Est-ce que j'ai remis mon truc Ah oui, parce que des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, je continue à parler... Et j'ai toujours mes ailes, parce que je suis là, et maintenant j'ai oublié de faire euh, euh, le retour après, hein, ça m'arrive ça. Hein. Alors, regardez bien mes amis, hein, ne pensez pas, à, à aucun moment, disons que euh, vous allez, euh, Uranus va repartir en taureau, vous vous rendez compte, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir un un courant de nouveautés sur la Terre, sur la façon de se construire, sur la façon de voir les choses. Euh, vraiment, il va y avoir quelque chose de formidable. Hein. Le, ce, ce fameux Mars hein, qui arrive en bélier, qui redonne du courage pour te dire « Mais non, mais non, ça va être mieux là. Regarde comme je te musque, je vais te donner une force incroyable pour que tu aies confiance en toi. » Saturne, Saturne, la testale, hein complètement en train de je continue, je te tiens, je tiens ta structure, ne pense pas parce que tu vas, disons, euh, dévier comme ceci ou cela, tu vas t'écrouler, la structure, la structure, vous voyez, mais par contre, débarrasse-toi, disons, des scories, parce que c'est pas bon, ça va t'empêcher quelque part d'avancer, voilà, tout simplement, donc c'est vraiment, euh, là, on nous dit tout de suite, on attaque l'année, mes amis, avec, euh, avec ce message vraiment très personnel où chacun peut se le prendre, mais de façon personnelle. Je voulais vous dire une chose, <rire> là j'ai oublié de vous dire, il y a quelque chose qui va vous freiner, qui va vous freiner énormément. Vous savez quoi C'est la peur d'être différent dans le regard des autres. Ils vont me prendre pour une folle. Euh, euh, je suis pas comme si, comme ça. Vous savez, le mauvais oeil. Vous allez avoir peur, quelque part. Enfin, pas vous, nous. Enfin, voilà ce qu'on nous dit. Euh, peur euh, du... La crainte d'être mal perçu si on change. Voilà. La, la, donc, euh, ce truc hein, à oser, pas oser. Bon, je vous dis tout de suite, tu auras le feu. Alors, à un moment donné comprenez que, enfin le feu, dans le sens où, euh, quand c'est la fin de quelque chose, parce qu'il y a un nouveau monde qui se prépare, c'est pas pour tout de suite, il y en a encore, en, encore pour deux ans à peu près de préparation, mais là, ça va arriver, en accéléré et de plus en plus, c'est pour ça que je dis que euh, c'est bien d'avoir déjà en tête euh, ce truc, disons, qui va qui va être présent tout au long de l'année 2019, alors on reviendra beaucoup plus dans les détails, Pas au fur et à mesure, parce qu'il y a les énergies, disons, d'après la pleine lune et tout, etc., il y a des petites choses à voir et tout, donc on recalera ça, mais c'était le 1er janvier, hein? donc alors euh, avec la nouvelle lune, alors euh, ben, j'avais envie de vous faire cette vidéo un petit peu plus élargie naturellement, vous avez vu, il y a des tas de choses que j'ai laissé tomber, que ce soit le Sagittaire, euh, euh, toutes ces choses-là, parce que euh, j'ai voulu vraiment euh, m'attacher, disons, à cet axe, euh, vraiment cardinal, hein, sachant naturellement que là, il y a le Nord, le Sud. Alors, bien sûr, on ne va pas en parler, hein, parce que sinon, euh, on repart pour une autre vidéo, là. Puis, ce n'est pas, pas le but de, de, de cette vidéo, de toutes les façons. Le but, c'est surtout de comprendre euh, un peu comment elles vont arriver les énergies. Hein. Euh, puis après, on fait ce qu'on en veut. <rire> c'est le libre arbitre, hein, donc, qui est signalé par le 22, la 22e et dernière carte, là, hein, donc, qui représente, disons, le livre arbitre. C'est la lune, mes amis chiens. Qu'est-ce que tu es Quelqu'un d'ordinaire, dans le sens où tu veux continuer à fonctionner comme d'habitude, à l'ordinaire hein, ou alors tout d'un coup tu as envie de te réveiller, et d'être un phénix, de, de, voilà. Mais c'est pas d'être euh, plus que les autres, c'est d'être, de se révéler, voilà, tout simplement. C'est ça d'être extraordinaire, hein. de se révéler, mes amis. Je vous quitte. Vous pouvez venir me voir sur mon site, hein, tabodes5soleil.com. Et puis euh, plein de bonnes choses à tous, hein. Et à la prochaine vidéo, euh, la petite cloche, etc., etc. Et je vous like les amis.